Aujourd'hui, une fois encore, je ne fais pas grand-chose de ma journée, comme vous pouvez le voir. Je vais vous mettre des petits plans tout simples de tranches de vie pour chiller un petit peu. Là, je suis en train de mettre mes CD sur une application bibliothèque qui permet bah, de répertorier ces CD. J'en avais une pour les livres, j'en avais une pour les Blu-ray DVD, mais les CD, j'en avais pas. Et comme j'ai 71 CD, je commençais à en avoir besoin. Si jamais, elle s'appelle Musique Collection, elle coûte 5 euros. Et franchement, ça fait complètement le taf. Ça trie par artiste, par genre et par nom de CD. Là, je me suis lancée dans un grand ménage de ma cuisine parce qu'elle en avait bien besoin. Ensuite, j'ai passé le balai, etc. Dans les prochains plans, vous allez me voir jouer à Disney Dreamlight Valley pendant environ 5 minutes. Je joue à la nouvelle mise à jour. Si vous voulez pas vous spoiler l'intrigue, je vous conseille d'aller aux alentours de 7 minutes 45. Au pire, je mettrai un minuteur dans la barre d'infos. J'ai Scar qui m'a donné sa mission, là, mais je me suis dit que ce serait cool de faire ça avec vous. Désolée pour les bruits ASMR, je suis en train de manger mon goûter. <rire> Plus que 4 morceaux de papier, vous avez vu. Alors, le farajou, ça fait clairement peinture de guerre. <rire> D'ailleurs, j'aurais peut-être dû l'estomper au moins un petit peu. Voilà, c'est pas mal comme ça, non C'est mieux. <rire> Allez, à l'embouchure de la rivière. C'est où l'embouchure de c'est bien gentil, moi, mais je sais pas. Ah bah c'est là que je dois aller. J'avais pas compris. <rire> mmh. C'est très joli. Qu'est-ce que c'est C'est un nouveau type de cristal. Oh, on peut améliorer nos outils avec ce cristal. Ah ça y est, ils ont rajouté les saphirs et les rubis. Euh, du coup, je suis perdue parce que j'ai pas l'orientation. Euh, ouais, il faut que j'aille là-bas. Regarde le panneau à côté du tonneau dans les mines de Vitalis. Le panneau à côté du tonneau. Alors je vois une bouteille et du fromage perso. Si l'eau est bloquée, veuillez lire. Ces épines nocturnes font de mal en pin, mais ne vous inquiétez pas, je sais comment les arrêter. J'ai versé un peu de ma racinette dessus et elles se sont légèrement ratatinées. Si nous pouvions fabriquer beaucoup plus de racinettes et utiliser quelques-uns de ces bonbons pour rendre le tout pétillant, je parie qu'on pourrait se débarrasser de toutes ces racines d'épines nocturnes. Laisser tous les ingrédients dans le coffre du campement. J'espère juste que j'arriverai à tout rentrer dans ce tonneau avant que l'oubli ne m'atteigne aussi. Je me demande quel perso a fait tout ça. Parce que moi, dans les mines, à part les sept nains, je vois pas. On pourrait se dire Christophe, mais c'est plus les blocs de glace. Je pense pas que ce soit lui. Fou le camp des mineurs dans les mines de Vitalis pour y trouver les ingrédients. Ok. J'ai plus de place, comment je vais faire Non, ah, mais si, attends, c'est ce que je viens d'avoir. Attends. Recette de racinette. Gingembre, canne à sucre et vanille. Normalement, j'ai tout. Faut que je vous montre maintenant nos animaux, ils nous suivent un petit peu plus qu'avant. Et ils font des petits bruits. Je sais pas si vous entendrez. Mais c'est trop kiki. Vraiment, ma Lulu, fait des petits bruits adorables. Lulu Ah, oh, on peut la caresser Oh, oh non J'adore Je vais passer ma vie à faire ça. <rire> Sky, Sky j'allais dire. <rire> Désolé, je suis dans les wings en ce moment, je mélange tout. Scar, il ne me met pas très bien. Oh, genre, il, il s'allonge comme ça, à côté de chez Mickey. Mon bébou Coucou Ah, vous voyez, il est. Trop mignon, mais... Est-ce que ça étonne vraiment quelqu'un Merlin qui dit de tous les méchants de la vallée J'ai une aversion particulière pour Scar Il refuse d'apprendre mon nom et insiste pour parler de moi Comme le moulin à parole, au chapeau pointu bleu Et la crinière blanche Merlin des Merlin, désolé, mais il a pas tout à fait tort Pardon, je t'ai vexé Merlin J'arrête d'être méchante les boissons gazeuses sucrées contrôlent les épines nocturnes alors là il faut qu'on m'explique comment ils ont trouvé ça <rire> donc le... non va t'en toi coucher on... yeah qu'est-ce que je fais ensuite oh j'ai eu une déco d'halloween tellement stylée tout à l'heure oui parce que je voulais pas montrer mais regardez il y a un nouvel événement d'halloween ici <rire> ici. si et du coup, j'ai eu ce beau miroir, j'ai acheté ça aussi, puis voilà, j'attends, il faut accomplir des missions comme celui d'avant pour avoir le reste. Hop là Oh oui Ah, comme ça fait plaisir Mmh. Oh, regardez. Waouh. Oh, faut que je suis l'oublié. Ok. Oh, waouh. D'accord. Je pensais que c'était une cinématique, c'était juste un angle de caméra nul. Faut que je retourne voir Merlin pour la 20 millième fois depuis le début de ce jeu. <rire> ah mais c'est une obre C'est parfait Bonjour Eh bien un zebardi, j'en ai pour un moment. Que bon. Écoutez, je vous retrouve plus tard. <rire> Là, je suis en train de préparer mes affaires puisque je vais passer la nuit chez une amie pour son anniversaire. Donc voilà, on va faire un petit peu la fête. Puis j'enchaîne avec un petit week-end chez mes parents. Je vous laisse ici, puis comme d'habitude, prenez soin de vous, gros bisous et à bientôt